J'avais des poids dans la range rough tellement défoncé qu'on s'endort Plus de fois on est maintenant les bosses Les bosses eh? eh? J'avais des poids dans la range rough tellement défoncé qu'on s'endort Plus de fois on est maintenant les bosses Les bosses Patrice Deputuni, Chiquito, la Chiquitrain, Ahmed Ambaté, oh oh, pas Chalides, Ah, Chalides, là, Adam Angen, Billy, Billy, là, des Billy, Bunchek, tous le bijoutier, Hein, tous calés, Hein, tous calés. J'avais que deux fois dans la range rap, demandé français qu'on s'endort. Plus de fois, on est maintenant le bossé, le bossé. Avec des bords dans la range, rock, les on a des qu'on de plus plus des de on de fonds de fonds les bosser, les de fonds de fonds de fonds début de amen, un je suis avec des portes dans la range-robe, tellement défoncé qu'on s'endort plus fort. On est maintenant dans les bossés, Des balles. Je suis avec des portes dans la range monde tellement défoncé qu'on s'endort plus fort. On est maintenant dans les balles. les bossés. C'est que diabaté par des butines. Chiquite la chiquite à amène en bac au haut pas. J'allais ça. Adam Billy Billy l'adbi Boucher que sur le bijoutier Crise, crise, crise le bijoutier train entraîne, train, Toujours de midi en mini Devant nous, neuf tes mini, on t'est demandé Qu'on est premièrement sur seul tir dans la suite Je pense à mes amis, à l'ami amis Et mon cousin, je m'en bats les couilles Je reviens chez toi Jean, tu fais tes pouvoirs, Fais des putes We got a pride load, we got a